j'ai gagné Pas si vite, je vous défie Allons, grand-père, retourne faire tes joues au Pôle Sud, t'as pas les épaules. Alors, déjà, je vis pas au Pôle Sud, mais au Pôle Nord. Et t'es pas prêt de gagner, mon gars. Je relève le défi. Alors, c'est l'heure du duel Je, je te tiens, bien, tu me tiens par la barbichette, Le premier qui, t es t es, qui rira aura une tapette. Tu vas perdre, vieux crouton. Ça risque pas, je vais te m'échauffer. Tu connais l'histoire du poisson qui fait plouf Et toi, qui la connais, celle de ta mère qui... Ah non, on a dit pas les mamans ah pardon. Là tu faiblis. Et toi tu l'as vu qui Mon cul <rire> Allez, t'as gagné ah Je vais pas y me tourner ah, je plie. Oh désolé, j'ai un petit peu trop. Mais rien du tout, rien du tout. Ah, j'espère que vous allez bien, mes petits courriers, j'espère que vous allez bien. Oh le micro qui est là. Ah désolé, désolé. Mais ça y est, on a enfin eu. On a enfin eu le quatrième. Oui, le quatrième monsieur Oh, je sais pour j'en suis, moi, avec tout ça. Ils ont un magnifique du coup. Code du dueliste, voilà, c'est un code du dueliste. Alors, on s'ouvre ça. Allez, on s'ouvre ça, les petits amis. Regardez-moi ça, un petit code du dueliste. Et c'est pas merveilleux. Allez, allez, allez, on l'ouvre. On va voir si on a de la luck, comme disent les chunts, ou pas. Hop. Hop. Yep. Alors, on commence avec. Oh, une petite zombina. elle est pas trop cute. Et sérieusement, elle est trop choupie. Attendez, petite mise au point qui s'impose. Alors, la zombina. Circuit Grand Prix FA, le terrain, la surrétaire de sauvegarde qui est très bien pour les decks cyberse. Hein. Oh Capitaine Motivateur, petite rare, sympa. Le sorcier cybers, un oh, super rare. Et le patate de trésor, ainsi que.. Oh, bon, on bon, l'hydralande, on s'en fout. Et un atteintur des habits, ça c'est bien. Et l'origine revente terreur. Bon alors on a deux petites cartes sympas. moi oh, ouais, j'ai cause du cybers. soit. Ouais, je suis fatigué ouais, Je vous cache pas, je suis fatigué. Là, Je vois que j'ai fait un petit somme, mais. Ah, allez, tendresse et chocolat à tous les petits coribos, je vous aime fort. Des bisous Qu'est-ce que tu fais encore sur le baiser C'est ma commande Amazon. Amazon, faut pas y aller C'est un parti en Perfuita, c'est un enfoiré, il faut pas se laisser faire